Bonjour, donc je suis Marie, je suis coach en gestion du stress et médecine douce, certifiée depuis 7 ans. Donc J'ai fait appel à Virginie car je me sentais un petit peu euh, débordée, euh, manque d'organisation et je ne connaissais pas du tout le domaine un petit peu euh, digital du marketing. C'est-à-dire que je savais euh, quoi proposer à mes patients, à mes challengers, mais je ne savais pas comment, avec quel outil ni quel moyen faire par les réseaux sociaux. Et euh, du coup j'avais contacté Virginie pour lui demander un petit appel découverte et je dois être honnête et franche au début c'est vrai j'étais un peu réticente parce que je me suis dit oui c'est bien mais est-ce que ça va être investi sur le long terme après euh, je me suis beaucoup interrogée mais dès le premier appel découverte avec Virginie je me suis sentie directement en face directement connectée euh, on a la même on a pratiquement le même esprit la même façon de travailler et ce que j'aime bien c'est qu'elle te bouge c'est qu'elle te pousse vraiment et qu'elle n'est pas là pour te dire si tu fais bien ton travail, elle est là pour le dire qu'est-ce que tu avais dans ton travail si, et si ça a amélioré ou pas et c'est ça que j'aime bien c'est que c'est vraiment très cash euh, du coup euh, en me lançant dans l'aventure et eh ben j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré c'est une personne qui est vraiment à l'écoute qui travaille énormément, qui est tout le temps disponible euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses en amont derrière à faire, autant de elle m'a donné pas mal de, de modules euh, d'e-book e 10 à faire et c'était vraiment un travail complet j'ai découvert plein de choses que je ne que je ne connaissais pas donc du coup dans le marketing digital et euh, franchement les trois mois sont passés tellement vite que à la fin bah, j'étais un peu comment dire des, des, pas déprimée mais un peu triste que la session, les sessions se terminent parce que c'était vraiment mon moment à moi c'était mon rendez-vous euh, les choses qui n'allaient pas, je lui en parlais, euh, soit sur WhatsApp, soit en visio une fois par semaine, et elle me redonnait tout de suite le petit coup de boost pour avancer. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé magique avec elle, en fait. Donc franchement, euh, n'hésitez pas, c'est qu'un bon investissement sur le long terme. Euh, grâce à elle, j'ai développé donc euh, forcément une confiance en moi au niveau du marketing digital, euh, et les clients, les clients, les challengers ont ressenti ça. Euh, il y avait beaucoup d'authenticité dans mes vidéos, dans tout ce que je faisais. Et c'est grâce à elle, euh, du haut, je dire, grâce à elle et à moi, au travail qu'on a fait ensemble, de son soutien énorme. Et je pense que c'est vraiment important. Il euh, n'y a pas que le travail qui est important, mais il y a aussi par le, le relationnel, euh, l'authenticité des personnes et vraiment comment il s'investit. Elle, elle le fait vraiment parce qu'elle aime son métier. Et elle aime ce qu'elle fait et on y voit elle est, elle est convaincue, elle est heureuse et euh, bah, moi ça m'a donné une énergie et un élan énorme pour pouvoir faire des sessions et des exercices avec elle en plus de mon boulot à côté donc euh, franchement euh, n'hésitez vraiment pas euh, faites un appel découverte euh, découvrez par vous même et puis euh, bah, j'espère que vous signerez avec elle, que ce sera une belle aventure que vous, vous commencerez avec elle parce qu'elle est vraiment géniale, il n'y a rien à dire euh, merci Virginie pour tout ce que tu as fait, euh, en tout cas je t'embrasse et j'embrasse tout le monde, bisous.